Eh hey, Bonjour euh, vous jouez pas trop, vous avez... Ouais mais.. Aujourd'hui on va en faire euh, dans une coupe. Hein Merde Ouais, non, attends, je vais le mettre en auto. Du coup, tu veux Mario Louis et euh, Daisy Mascas. Ouais. NON oui. Putain il y a toujours un Mario dans le cul On complètement sur le monogramme, pas complètement Au pire c'est qu'on me perdre un seul match Alors, On va pas la pire derrière Si je peux, bah en fait on a deux cuillères en fait Ouais, ouais Au oh, pire si tu perds, je reprends la manette Ou oh. toi hein C'est un enfin, piste de pute. Ouais, ouais. <rire> Mais putain Ouais, je suis marion. Je sais pas si euh, l'ordinateur, c'est pas ouais. là, le premier. C'est la fin de Mais Margot ouais, mais non, mais t'es sérieux, l'emoji? Yes! Eh, hey, premier but! Yeah. Tiens, non, je gueule. Comment il ouais. posait, lui? C'est l'ordi qui marche. Moi, lui il rien, est bleu de l'autre côté. C'est grave. Oh, la cousine de Mario. Euh... Yes T'as 3-0. Après, c'est le premier match. C'est ouais. un plus facile le premier match. Après on va mordre le con. Putain 2 minutes 30 c'est sérieux là Elle a toujours pas marqué, elle va peut-être marquer. Non, elle va être pas marqué. Elle un, un jeu, Mario. Chaque fois, y a un Mario dans a a toujours pas marqué. Elle a toujours pas marqué. oh oh oh oh Oh oh oh Je vais frôler en plus. Allez dépêche-toi, balance la panne là Merde oh, Ça passe. C'est bon. Cool, hein. C'est bon cool, en plus. Fait. Ouais, cool, hein. ouais mais j'arrive pas plus pour C'est C'est que ça passe. <rire> 0 ouais. <rire> C'est parce qu'il y a Wolboudi dedans. <rire> bon, Totard, tard, a pas l'habitude de cette balle. Ouais. Oh, cette manette, pardon. C'est pas Dégage. <rire> Oui, elle a de pas des Sans charger, en plus. Non, ça marche, hein faut charger juste Et le cerveau, ça. Là, Ils peuvent marquer deux buts, mais j'ai rien à faire. C'est Putain Ta gueule Deux champignons Ouais. Désir marquera pas en Moi je te dis mais putain merde, Wallwood tu m'as fait peur. Allez! Oh le con, il a marqué! Non! <rire> ah une dernière seconde, On va peut-être pas la dernière seconde, Ah 20 secondes de la fin. C'est Todd en plus! Je veux pas dire, mais Todd, t'es plus fort que les autres en fait. Lui il marque tout le temps lui Non mais non Je sais pas ce que j'ai fait là du de Je sais pas Il est trop chelou Putain je sais pas Où il est Oh Je sais pas si t'as vu mais Attends, ah, je vais faire le premier match en fait. Ouais. Parce que t'es plus vieux que moi. C'est le céleste. Hein on, on les sait pas encore le Céleste Mais ils vont rejouer après. Si de suite. Oh putain la ouais. vache. Oh non, lui il veut. Attention, on est à 7 minutes de vidéo déjà. Non. <rire> Oui. Oh la gueule de Luigi oh, c'était. C'était Robocop le bordel. Et toi tu prends même pas la balle de Louis, on peut déjà marquer. Oui. <rire> oh, en plus, cette manette, je ouais, la même. <rire> Mais y a le, il Regardez, Woody, est encore là lui Qu'est-ce qu'il fait là Luigi c'est Robocop. Oh ça change rien les connus. Non fallait faire une, une passe en l'air. C'est pour les. Changer de perso c'est une ah, ouais. Non mais ils ont auto-swooté dedans c'est une poisson. T'as passé dans le monde. Y pour faire une passe en l'air. C'est peux monter toi, Et toi T'as une bombe. Mets une plaque Yoshi. Mais ramasse pas la base, on va prendre la base. Mais elle, elle, elle dirait la même équipe bah, On dirait la même équipe. <rire> Sauf que Mario remplacé par Luigi et Yoshi par Todd. Euh, Todd par Todd. Euh, Yoshi. <rire> T'as le truc. Oh, bah si tu lâches le bouton te... aussi... Bah si tu joues avec cette manette en plus. Oh, ça, mais wesh. Oh, mais... Ah ça fait peur. Mais ouais... Attends tu tires au même endroit aussi. Tu me C'est lent toi. Mais tu peux utiliser les objets. C'est X. Oh, maintenant je suis pire de l'or. <rire> ok Mario. Oui, je suis fait. J'ai pas grand peur. Mais il teste des oreilles. X. Et avec Y, tu peux faire. Tu peux faire une passe en l'air avec Y. On appuie sur B, c'est mieux. Ok C'est t'as putain temps vite en ce Non, non, on <rire> Pourquoi Mario il gueule comme ça, c'est trop bizarre Mais Mario ta gueule T'as okay. Mais ouais mais toi t'es loin aussi Oh putain Non tu vas perdre ton deuxième match Non Mais, ouais. mais aussi tu faisais la, la hyper frappe aussi attention tu sais pas les faire Tu vas marquer ton foyer oh putain <rire> mais t'es où tu fais quoi tu fais ce pas le temps mais wesh oh non c'est du quoi là du coup, hein, du coup on refait le match Ah si tu peux regagner là en fait Faut gagner contre eux C'est la même équipe, c'est toujours la même équipe. En fait c'est juste 2-3 personnages. Sauf qu'eux ils ont un casque. Ouais ouais mais ça change rien le casque de toute façon. Il est un peu plus pareil, non Non. juste En fait ton petit chant c'est qu'ils sont un petit peu plus intelligents, c'est tout. Le casque sert à rien au gros jeu. Dis si ça change la vitesse ou quoi, mais pas oh, la passion hein. Mais tu vas marquer oui mmh. Mais ouais, ça change juste la difficulté, en fait une hein. fils de pute Mais wesh mmh. <rire> C'est quoi ça mmh. Voilà C'est encore lui Faut t'amuser à, à, à viser les trucs, enfin viser n'importe quoi, qu'est-ce que je dis oh, oh, oh. Faut charger en fait, toi tu ne charges jamais. Si, ah bah si t'as le temps. Essaye moi j'ai le temps, as, toi aussi t'as le temps. Merde. Oh le fils de... De tes mains J'aime pas quand ils font ça. Oh voilà, t'as tableau. Ah. Tiens, mange-toi, Todd. Il manque un maximum de buts. Parce qu'après, c'est quoi la dernière non après ce sera... Comme ça ils peuvent marquer un but mais je m'en fous. Ah non ouais. Putain Je sais pas si, si on gagne on récupère un cœur. Comme ça c'est comme ça c'est plus. Non mais en... nous on... On <coughs> est en joueur. Parce que non ils ont pas gagné un hein. cœur. C'est hyper ils ont perdu des déni. Ok, Tu m'as esquivé trop tôt toi, tu dégoûtes. Oh le fils de... Bon c'est mieux, franchement, ça euh, va hein. En plus on ont le truc bleu pourquoi pour t'es pas la super frappe. Parce que j'étais à côté. Bon c'est bon là hein J'ai pas de lâcher Mario. On la chance. grave. Une chance incroyable de quoi. Ok Mario. T'as vu hein, Ça change rien qu'ils ont un casque ou quoi Calme. Hop. Il m'attaque après. <rire> ou elle <rire> me dit. Je sais pas. Il est posé au calme. Allez ah, disais tu marques voilà peut-être elle a marqué j'ai pas 5-0 il a raté il a raté complètement ah, ça, ça marque, ouais. non lui non ça ça va pas marquer votre bon, chance c'est que deux buts hein. <rire> Je le fais un petit peu, tu sais. Les gars Non, il était directement dans le noir il pouvait pas marcher comme ça. Non, mais tu pas de pour toi. Pourquoi puis-tu tiré de l'autre côté, toi Trop bizarre. Tu bien dire comment la balle a rebondi comme ça. Boing, boing. Ça un le bordel. Allez, hop, prends, balle ton ballon. Ah, est 6-0 Non on n'est pas défléchés oh, En même temps là 6-0 c'est un peu explosif A tout à l'heure hein. <rire> j'ai fait euh, 8 Mais quoi Mais délicit qu'est-ce que ça Là on 8-1 C'est 6-0 <rire> Ils ont pas marqué La a fouillé, je ça, alors. il y a le bordel à la fin. <rire> oh putain. <rire> Attends, on va voir. Attends, je te passe pas la manette. <rire> okay. Ah ouais, mais tu. Ah ouais, on rejoue ce qu'on a Je passe. Je vais faire mais... un début, si je me, euh, je, je, je, je me prends un but direct. Et y que ça te permet de faire des passes en l'air, c'est mieux. Et toi, tu, veux, à sais pas, bien mieux tu viens. Allez, j'aime, je tire. Ça marche pas comme ça, mon gars. C'est <rire> incroyable quand même. Voilà. Oh, mais quand on a pas vu Yoshi? Oh, mais wesh! Y'a une carapace Oh ta ça Oh bah! Ah, son nom! Eh! Son nom, je dis pas! <rire> ça lui va bien! Mais wesh, ma casse! Ma casse! <rire> ma casse! Ça me mm. casse! <rire> wesh, c'est toi qui l'as vu non mais attends c'était un rond T'as une grosse bonbombe Oh putain moi ça marche mais toi non vas c'est bon ça bombe Sur leur gueule C'est ça ils te embêtent plus pendant Quand t'as fait une masse là Putain je t'ai chier pas tout là mais c'est quoi ce truc C'est une émotion de cette putain de bombe Ah tu le fais Mon <rire> con peut te prendre <rire> <m 'en rater. rire> raté <rire> <rire> C'est quoi ça marche go, hein. Non ça marchera pas Le gars il a pas besoin d'appuyer là T'as vu il a rien fait Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'en fais été la balle Oh non T'as le bâtard Ça veut dire un. Dire... <rire> Mais ah. pourquoi tu là? Tu te barres très loin, voilà, tu barres trop loin à chaque fois, mmh. tu vas trop loin. Mmh. Mmh. Chaud, non, bien, bien. Ouais, Mais regarde, il a reçu une minute. Une minute, euh, je suis pas sûr. Ouais, oh, eh, bien sûr, c'est bien chaud. Je vais arrêter de faire des passes décisives. Non, j'arrête ça. Ça va pas marcher, voilà. Merci Yoshit et un pis plus fin ce Là, c'est ce que contre qui j'ai joué. Donc. Mais wesh! Tu la torpille, ton connais! Non non, non, non, non, tu marques pas un, une deux fois, t'es arrivé. Allez, donne-moi la balle, toi. Mais wesh Il est en ou quoi, le coeur Ouais, en fait, c'est en dur quand même. Okay. Ouais, c'est le temps de. Il n'y a pas besoin de tenir, quoi. Là, faut que tu réussisses. J'ai réussi. Normalement, il va rentrer. Ouais. Mais t'es un peu loin, quand même. Non. Ouais. De toute façon, si je ne marche pas, je peux reprendre la balle et lui tirer dessus. Ah, ça si lâche pas. Il lâche, la... putain, de lâche. Elle est où la balle, putain Oh non. Vous <rire> ils sont super durs. Ouais, bah, il moi, y du... but, c'est impossible. Je vais le Ouais non on a perdu la coupe Putain c'est quoi cool. oh, cool, cette équipe de... Putain Marc ouais, là, Non mais là Non en mais fait, on voulait au moins marquer un but allez était dans le dom tiens bien C'était toujours faisable Non Putain votre banane de merde putain. Mais sont trop fort hein. Ah, ah si, tu peux faire ça. Ah c'est la fois que tu pouvais faire ça en fait. C'est des... bah, pour ça qu'il faut jouer en le, en sans faire des coupes à... ouais, ouais. mmh. avant. Ah, plus la même chose mon gars ta gueule Walouji <rire> mais putain pourquoi il a pas du bar oh, as as oh, la <rire> de joueur mais ta mère toi mais ta mère on l'a d'ici ça va mieux je trouve oh, on en pas le volant arrivé quand c'est chargé à fond Parce que je fais là, je danse. Wesh. Putain, c'est pas... Non, mais s'il n'y avait pas Yoshi, j'ai un peu marqué. Mais wesh, n'importe quoi, là. Qu'est-ce qu'il je veut lui je veux dire Putain, moi, j'ai lâché mon putain. Je, je fais Tu as fait des de sales, ou okay. Ah, et là, oh, putain, merde! c'était ouais, <rire> Non, en fait, on, on a un pouvoir magique, c'est de remonter dans le temps. Et ça me lurerait, putain. Les gars, holo! Yes! Yeah, Bravo, yeah. Pitch! T'es une merde! T'es une salope et une merde en même temps! En plus t'as une... un truc de pute. En plus j'ai au milieu. Je suis un canard ballon. Hein. Ah, C'est un fils de pute. Pourquoi il a marqué Pourquoi il a fait ça Parce qu'il était amoureux de pute. C'est un fils de pute. Mmh. Les gens j'en ai marre non mais... c'est ça, remarque Kaonas Oh <rire> putain. Écoute, t'en serres, t'as remarqué. Deux buts. Merde. faut jouer pitch en fait. C'est ouais, mais... Non mais ouais. On avait complètement raté, mais... Ouais, t'as un merde, Ouais, bah t'as remarqué encore un peu comme <rire> Ce serait trop chiant wesh oui. oh, Ouais ça va être encore pierre demain euh, de... Ouais demain on refait hein. une mm -hmm. Mais avant je vais faire une granite Mais faut que ça tu... connaît un petit peu avant Euh toi ouais Allez, bon, non. 2, de là, hein. moi non Enfin moi j'en ai pas avant l'onglet en Eh ben non oh, Notamment c'est pas non, mais plus, tu, tu, tu, tu Putain tu, tu... Laissez-moi vous jouer normalement mmh. une... c'est pas le de Mario. Il toujours Mario qui fait ça en plus. Ah non il y a le midi aussi. Il oui, s'est fait brûler le cul. Je Je suis trop je c'est sûr, je, je t'ai assez peur. Oui, ouais, c'est drôle lui. De Luigi. Mais je t'ai dit, ta l'air, c'est Robocop. <rire> ta gueule, Luigi. <rire> Mais vas-y, monte ta mère avec ta bande. Tiens, il y a plus aucun. Ouais, vas-y. Je ne pouvais rien faire. Ouais. <rire> ah, C'est bon, ils m'ont énervé là depuis tout à l'heure, hein, ils insultent tous. Surtout elle, là mignonne. On en a marre du taciturne. T'as passé 2 ouais. minutes. T'as pas arrivé à marquer un seul but. J'avais passé le temps pour marquer. Ah, minutes, minute, t'avais un peu moins de Non, non, il restait une minute trente. Je sais pas, ils étaient. Des... Plus ré réactif tout à l'heure. Hein. Mais hé hey, Alex Steve NON T'inquiète, c'est qu'un pute Mais elle uh, esquive tout ça pute là J'en ai marre là où t'as quitté parce que Je, je t'en fais un dehors Oh là, parfait en plus. Non, non, non, non, non. <rire> il marque direct là. Non, non, non. Pourquoi il est pas venu me chercher Je suis fan qu'on Regarde, je vais marquer en 2 secondes. 8 <rire> buts, allez 8, 2. Ah, mais c'est ouf. J'étais pas assez proche, je crois qu'il vient de me chercher, je pense. Mais pas ton malin, il lui dit t'as que 2. <rire> Ok, il y en a deux. Voilà 9-2. Ouais, je, je <rire> C'est incroyable, 9-2. C'est parce que je joue tout seul. Hein. Voilà, je vous laisse marquer, j'ai rien à foutre. Ouais, <rire> Je m'en vais. J'ai eu la carte dans la La carte, elle est passée à travers. À la fin. À la fin, c'était magique. C'est pas fini. blague. Pourquoi c'est pas fini Est-ce qu'ils ont un corps en plus J'ai encore. Arrête <rire> C'est parce qu'ils ont pas perdu de coeur tout à l'heure Ils passent quand même en fait Ah et bah tiens <rire> <Oui>. <rire> Mais Yoshi aussi c'est Robocop <rire> Encore vous Oh là là ça te être plus la tarte hein. okay. <rire> oh, C'est la finale Bah tout à l'heure c'était la finale <rire> Ah ouais C'était sûr, la finale, euh... sûr. sûr la finale Non c'était pas la finale C'était la demi finale mon gars ah, ouais. Oh lui j'ai mis ce qu'il veut de... Oh, oh, oh, oh. T'as pas vu? Oui. Oh, oh, oh. oh la chatte! Non. Oh grave! Mais non! Bah vas-y, y'a plus de joueurs! <rire> Notre goal est chaud! Il est chaud bouillant! Comme je dis, Fils de pute! T'as explosé ton... ton gardien, t'es content et Ouais mais demain tu vas faire quoi Mais pas Hein Tu dois faire quand ton machin Demain. De quoi Ah t'as dit demain on en revient. Ah oui non <rire> <rire> Moi je l'en fais tout seul. Ah c'est il faut faire un ventre parti. Ouais ah, Tu veux faire comment bah, on, a, on a on en a fait un euh, le matin. Eh euh, hey, merde j'ai raté. <rire> <maintenant, on> va... <rire> Let's Putain 32 minutes. Hein? 32 minutes. Super <rire> Ça passe pas. T'as l'air! Tu sais, une... Ta mère! Walwati ah, t'as tué sa chocon! T'emmerdes! T'es parti quand même! <rire> Tiens Peach. <rire> je vais te laisse. Oui, je suis parti, j'ai pas peur. Tiens mon! Sonic, Mario! à la place! Bah, tu prends pas le score de salaire! Bah, non! J'ai fait quand même 2-0! <rire> <rire> <rire> Non mais ça a abusé là Je pars deux secondes après J'y repute Il y a quand même une minute hein Faut que... Ok Faut pas déconner non plus hein. ouais, Luigi. Mais après je pourrais y jouer chez maman Mais putain la manette elle marche bien là je suis content tu Chez maman Bah avec mon ordinateur hein Oh est cool. avoir est meilleure qu'elle Mais putain les meilleurs tous là le Désir a toujours pas marqué hein. On a marqué qu'un but depuis tout à l'heure Oh t'es ce tu sais qu'il voulait dire le gars sur Youtube De quoi on dit difficile c'est les souchons les... les... les... patates Qu'est-ce ouais, qu'il est, est que... difficile hein oh. Mais en fait il voulait parler seulement. En... tu sers mieux toi le golfe Tu dis pas quoi Sale gracieuse ouais, Non oh, non je te parler <rire> Oh putain <rire> <rire> oh, elle, oh. que 3 le gardien il est chance. Mais wesh, t'as pas besoin de sauter mec. Mmh. Non, mais me frappe pas en même temps... Mais putain, c'est le bordel. Non, non, on va nous faire ce... Oh putain, il a fait parfait. Oh le bâtard. Voilà, bon, trop tard, euh, je peux rien à faire. <rire> Heureusement que tu as remarqué un hein. but. Oh putain, ça va être Voilà, tu peux te dire, t'es énervé. Hein. Ah, attention, hein. 26 secondes. <rire> il peut <rire> encore marquer. Oh putain, les bananes c'est une bonne idée tiens. Yeah, chien. Chien, il est morts. Oh ouais, bah, ils sont morts. Ils marquent encore un truc hyper puissant comme la putain. Rui, tire comme ça, normal. Hein. Moi, je tire. Hein. Pour un malentendu, ça peut passer. Bah ouais. Des fois, il fait des torpilles dans la mort et tout. Et là, il lui fait rien. Non, mais. Il va faire très très très très il très très très esquivé, il Il fait un très Putain Ah il très très très très très très très <rire> oh wow. Incroyable 5-2 Ça a la cope curbeau en même temps Est-ce que ça on le regarde tout le temps ou t'avais dit que les améliorations ça sert à rien <rire> 400 pièces, allez hop! Allez hop! 400 pièces par la suite! Est-ce qu'on a fait une coupe? On, on a coupe, vrai ardeur. ardeur! et coupe! Rio! Rio! A mon avis, ça va être trop dur! Et euh, on a la coupe finale! Euh, la coupe finale, elle va être trop dur! <rire> c'est moi qui l'a ardeur! Donc à tu fais les coupes, c'est devenu plus dur! Mm -hmm. Oui, c'est pas comme dans les sessions, on mm -hmm. dit. Euh, eh Bart, est-ce que c'est plus facile pour, pour en avance Ça doit prendre ta place hein Ah c'est des connu quand même j'ai vu. Ok. Bah bah, bah, bah ça été... non, allez, on va s'arrêter là. Non elle on va allumer hein Ciao Et tu veux le faire